Dans cette vidéo qui complète la présentation de la notion d'angle, nous allons expliquer comment on peut mesurer un angle avec un rapporteur et comment utiliser cet instrument pour tracer un angle de mesure donnée. Commençons avec la présentation du rapporteur. Un rapporteur est un demi-disque gradué. Les graduations vont de 0 à 180. Chaque graduation représente 1 degré, que l'on note ainsi. Attention, il existe d'autres unités de mesure d'angle que le degré qui ne sont pas étudiés au collège. La lecture d'un rapporteur permet de retrouver rapidement un lien entre la nature d'un angle et sa mesure en degrés. Un angle droit pour mesure 90 degrés. Un angle plat a pour mesure le double de la mesure d'un angle droit, c'est-à-dire 180 degrés. Un angle nul a fort logiquement une mesure de 0 degrés. La mesure d'un angle aigu est comprise entre 0 et 90 degrés. Et enfin, la mesure d'un angle obtus est comprise entre 90 et 180 degrés. Observons encore notre rapporteur et repérons son centre. Pour mesurer un angle, son centre doit toujours se situer sur le sommet de notre angle. Repérons aussi, sur notre rapporteur, l'un de ses deux côtés, qui doit, si on veut mesurer un angle, toujours se situer sur l'un des deux côtés de notre angle, en le recouvrant. La mesure de notre angle est alors le nombre de graduations qui sépare les deux côtés de cet angle. Voici un exemple d'illustration. L'angle ABC présenté ici est aigu, car il présente manifestement une ouverture plus petite que celle d'un angle droit. Sa mesure sera donc comprise entre 0 et 90 degrés. Plaçons le centre du rapporteur sur son sommet B. Plaçons ensuite un côté du rapporteur sur un côté de l'angle, par exemple la demi-droite BA, tout en recouvrant notre angle ABC. Comptons le nombre de graduations comprises entre ce côté BA et l'autre côté BC. On en trouve 48. On dira que la mesure de l'angle ABC est 48 degrés, et on le notera ainsi. Regardons maintenant comment construire un angle de mesure donnée. Et prenons comme exemple la construction d'un angle DEF, de mesure 122 degrés. On peut remarquer que sa mesure est comprise entre 90 et 180 degrés, c'est-à-dire que l'angle DEF est obtus. Autrement dit, il présentera une ouverture plus grande que celle de l'angle droit. Commençons par tracer un côté de cet angle, par exemple la demi-droite ED. Plaçons ensuite le centre du rapporteur sur son sommet, E. Plaçons un côté du rapporteur sur ce côté de l'angle ED. Comptons 122 graduations en partant de ce côté. Comme cet angle est obtus, il faut dépasser la mesure 90 pour avoir un angle plus ouvert qu'un angle droit. Plaçons alors une petite marque. Retirons notre rapporteur, puis traçons le second côté de notre angle. Comme c'est une demi-droite, on peut la tracer aussi longue qu'on le souhaite en partant de son origine E. Plaçons enfin un point F dessus. L'angle DEF ainsi tracé mesure 122 degrés. Voici pour terminer un dernier exemple qui va nous permettre de voir comment tracer la bisectrice d'un angle. Pour cela, considérons un angle BOA de mesure 110 degrés. Par définition, la bisectrice de cet angle est la demi-droite qui le partage en deux angles de même mesure. Or, la moitié de 110 degrés, c'est 55 degrés. Plaçons le centre de notre rapporteur sur le sommet haut de l'angle BOA. Puis, plaçons un côté du rapporteur sur un côté de l'angle, par exemple la demi-droite OB, tout en recouvrant notre angle. Comptons alors 55 graduations en partant de ce côté. Comme 55 degrés est la mesure d'un angle aigu, on ne doit pas dépasser la mesure 90 degrés pour garder un angle plus fermé qu'un angle droit. Plaçons alors une petite marque, retirons notre rapporteur, puis traçons cette bisectrice ici en rouge. Si on place un point C sur cette demi-droite, alors les angles AOC et COB ont la même mesure, à savoir 55 degrés. En conclusion, rappelons que le rapporteur est un instrument de mesure des angles et qu'à ce titre, il permet aussi de tracer des angles de mesure donnée.